Yeah, genau. You know. <laughs> yeah, check my phone de... the boy, All get the boy Anticiens Hit the vieux Anticiens Wake up your mind We wow. already here Already here Already here Va porter un beer, yeah. il verra jamais de toi Un révolutionnaire T'es un d'année ou t'es un pourri Un des deux Mais pas les deux Sache qu'un jour tu porteras ton arme comme ton frère Juste pour plaire Ou pour rester fier d'entraîner. ton de Dieu, pas parce que tu n'auras la présidence que tu un que nous charge toi, moi et le roi nous sommes trois, pris dans un cheval de trois, flottons avec le diable, pouvoir de subordination, si la dictature est le droit, l'anarchie serait ma loi, serait ma loi, ce, ce, ce serait ma loi, hier, yeah. yeah. hier, on reste dedans, peu importe le temps, vous allez vous la détente, vous les faire embêtants seul Dieu pourra nous juger, Père pas ton temps, Père pas ton temps. Tous les man, ils se réveillent les esprits Pour que tu me too man Ne nous quoi, pas comme des mellomanes Mais sache que si on fume avec le mellomanes Quand ta fiole prend feu, tu même mellomanes On n'a pas voulu trop exagérer, mellomanes A tout fait pour nous pousser à bout Et pourtant il sait que quand je pète les capes Je deviens trop trop britman Nan nan il voit brut man, Nan si je le britman, je mette que c'est ta clique man Yeah, yeah Kill the boss, officiel Dans le système je peux être pas réflexion Rien qu'avec agression Ma tête pleine de réflexion Mon compte plein de pommions Je viens d'une autre dimension Ce n'est pas une fiction C'est pas cette pression Change tes intentions Je suis chargé d'une mission Être la révélation Destiné à la publication J'ai tout pour l'opération Pas de résiliation Tu torses tu les pour, pour attirer l'attention Dommage les études Quand je plante dans les airs Et en trop de mon bloc suis gonfle la bloc Toujours prêt à vous livrer des tubes de pommes Tu cherches sais la vérité où elle n'est pas Le succès n'est jamais servi sur un plateau Je te parle au nom vérité. Yeah officiel, quitte de fièvre, officiel Wake up your mind, we already here, already here, already here Give the fuck, officiel, quitte de fièvre, officiel Wake up your mind, we already here, already here, already here La récréation est terminée, les rats sortent en dehors de la cuisine Propaganda, propaganda Méthodique, je suis un dominateur, instinct dominateur, j'arrive, dominateur. Le BDB dans son cou, regardez rapide, il met tous les subluns dans un trou. Je rêve de pouvoir, tu n'en as même pas le reflet. Tu veux conquérir le monde, j'ai marché plus vite et j'ai déjà fait le tour de la vie. Regarde ta ville, regarde ta cité, elle fait mine de rien, elle est triste de sa peinture, de son architecture. Alors Mais tu rêves, rêves, tu rêves. De la Côte d'Azur, Monte Carlo, New York, c'est ça ton rêve Tu veux devenir homme libre, mais tu vois pas le son du sacrifice Tu vois que les mille feux de l'artifice, t'as peur de l'expiation du crucifix Mystéria, Kill the point, il reste une the